Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler d'un petit exemple de notification entre objets, je te cause. L'objectif de l'exemple est d'illustrer de façon extrêmement triviale NS Notification, notification, si vous êtes en Swift, et l'environnement qui va autour. Donc on va construire deux objets qui communiquent, ils vont s'envoyer des notifications vides, et sur réception d'une notification, ils vont compter euh, ce qu'ils ont reçu et afficher le résultat de ce compteur. Donc c'est extrêmement simple. Petite démonstration de ce que fait l'exemple. Donc vous voyez, euh, il installe euh, un écran et si je tape sur le bouton A vers B, vous voyez, j'ai derrière un objet qui va émettre un message et euh, à destination de l'autre objet qui est derrière B, donc on va dire l'objet bleu et l'objet rouge. Et vous voyez que si je tape euh, à fond, eh bien B reçoit des requêtes. Et si je fais ça de l'autre côté, eh bien c'est du coup A qui va recevoir ces mêmes requêtes. Donc, vous voyez, l'application ne fait rien de plus. Alors, l'architecture de l'application est simple. On a le app delegate qui ne va pas bouger. On a ensuite le ViewController et j'ai tout mis dedans. Désolé, j'ai la flemme. Et on a également une classe bavarde qui va nous permettre de construire les deux objets qui vont dialoguer entre eux. Voilà. Donc, c'est un peu brutal, mais ça marche bien. Regardons dans un premier temps la fameuse classe bavarde. Donc, ici, elle hérite de NSObject. Elle a un nom et elle a une référence sur un label. Elle ne sait pas encore lequel. Et puis bien évidemment, elle a une référence vers un centre de notification. donc Une copie du centre de notification et puis un compteur. C'est le compteur de réception d'événements. Et euh, on a une méthode qui est une méthode apprêtée. Et apprêtée eh bien, en fait en fonction du nom qu'elle a et qui a été définie avant que l'on appelle la méthode apprêtée, et eh bien si elle s'appelle A, elle va euh, s'abonner, vous voyez ici on fait un A observer euh, et on associe la méthode classe bavarde recevoir dans self, je pourrais enlever le classe point qui ne sert strictement ici à rien, et ceci pour le notification qui s'appelle vers A. Donc l'inférence j'ai simplement nommé via une chaîne de caractères. Et puis euh, ici, je n'ai pas d'objet que je spécifie. Je fais la même chose, c'est-à-dire que si elle ne s'appelle pas A, elle s'appelle B. Et du coup, eh c'est la même chose sauf que l'abonnement n'est pas le même. Je m'abonne aux messages qui sont reçus vers B. Donc vous sentez que si j'ai une instance de classe bavarde qui s'appelle A et une instance de classe bavarde qui s'appelle B, que j'ai un troisième larron qui envoie un événement, enfin une notification vers A et eh bien c'est A qui la recevra et pas B et si par contre elle envoie vers B, c'est B qui la recevra et pas A. Voilà. C'est le principe de ce système d'abonnement. C'est ce qu'on appelle une communication de type multicast. Regardons la suite. Donc j'ai une méthode envoyer message. Donc envoyer message toujours je regarde si je m'appelle A et eh je l'envoie vers B et sinon je m'appelle B et donc je l'envoie vers A. Et bien évidemment, il faut que je fasse la méthode recevoir qui va donc être déclenchée lorsque je vais recevoir la notification. Je vais simplement dire que j'ai reçu compteur événement et puis j'incrémente le compteur. C'est aussi simple que cela. Regardons maintenant le view contrôleur. Donc j'ai bien évidemment deux instances de classe bavarde surprise je les appelle A et B. J'ai ici euh, différents labels que je vais euh, du coup euh, afficher euh, proprement et je vais avoir deux boutons. Vous vous doutez bien que le premier il va demander à A d'envoyer un événement vers B et l'autre va demander à B d'envoyer un événement vers A. Je vais vous faire grâce du viewdidload de load parce qu'il y a le fait qu'il faut positionner tous les labels mais vous savez le faire. Donc ce qui est intéressant c'est effectivement le titre des boutons pour que vous puissiez le repérer par rapport à la démo. L'association avec les méthodes, activer A ou activer B. Et puis ici, le fait que j'ai créé deux instances de classe bavarde dans la partie déclarative, ben il faut que je positionne l'une vers A, l'autre vers B, et je leur donne une référence vers le label qu'elles vont devoir mettre à jour en fonction du contexte qu'elles ont en leur sein, c'est-à-dire en fait le fameux compteur. Et puis je vais du coup pouvoir apprêter A et B, c'est-à-dire en fait. Euh, L'apprêtement ici consiste à provoquer les abonnements. Je réalise d'ailleurs que je n'ai pas programmé le D init et c'est pas beau. J'aurais dû faire un remove observer dont le D init serait été beaucoup plus propre. Ce n'est pas bien. Maintenant on n'a plus qu'à programmer les méthodes activer A et Activer B. Donc ActiverA ben, en fait elle va mettre à jour le texte qui explique ce qu'on fait. Et puis elle va vider l'autre euh, attribut, celui euh, de l'autre côté. Et donc A, il envoie un message vers B. Donc on va faire envoyer message sur A. Et comme A s'appelle grand A, il va envoyer un message vers B. Vous avez vu euh, la classe bavarde. Euh, et je fais la contraposée en B. C'est en fait c'est la même chose, mais euh, sur l'autre objet. Ben, c'est tout. Ah eh oui, c'est tout. Donc c'est finalement assez simple. Alors je vous rappelle, quand a-t-on besoin d'utiliser NS Notification, quand on a des interactions entre des objets qui sont faiblement couplés et pour lesquels il n'existe pas véritablement de lien. Quand A veut discuter avec B, il peut le faire par appel de méthode. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une référence sur B. Il y a des cas de figure où on peut avoir envie d'émettre des informations, mais on ne sait pas à qui. Typiquement, on a vu ce mécanisme dans UI Device où UI Device il génère des événements, mais il les génère, il ne sait pas qui en a besoin. D'accord Donc, si vous, vous avez besoin de récupérer un de ces événements, typiquement l'état de la batterie, eh bien vous vous abonnez et à ce moment-là, lorsque cet événement sera généré, il ne sera pas perdu, il sera transmis à votre application. Bah, C'est ça le principe. D'accord Je n'ai pas de relation directe entre mes différentes classes, mais je peux quand même les inonder d'informations via cette espèce de mécanisme de communication de type multicas. C'est extrêmement souple et extrêmement agréable. Mais, petit revers de la médaille, c'est assez délicat à débugger. Et en particulier, il y a des cas où il faut que vous fassiez très attention. C'est ce qu'on appelle le flooding d'événements. Imaginez que vous avez un bug, où vous balancez des événements... Euh à la chaîne, mais vous sentez bien que si je mets une file entre le notification center et l'émetteur, malgré tout, je vais avoir un problème de gestion de mémoire parce qu'il faut stocker toutes ces notifications avant qu'elles ne soient traitées. Donc, ça, c'est la grande angoisse en général de ce type de mécanisme c'est d'éviter d'avoir des flous Et d'ailleurs, si je ramène ça à internet, qu'est-ce que c'est que les attaques par déni de service ben, C'est ça c'est on balance plein plein plein plein plein plein de requêtes. On en a parlé il y a quelques semaines avec ces attaques menées à partir de caméras piratées. Vous aviez des dizaines de milliers de caméras qui balançaient des requêtes des serveurs web et qui les faisaient tomber. On a quelque part, c'est ça, hein, c'est ce même type de mécanisme, mais on peut l'avoir au niveau d'un terminal avec des événements. Ce n'est pas forcément du piratage, c'est par exemple de la mauvaise programmation. Je vous remercie de votre attention. A bientôt